Je pourrais vous parler de ce que j'appelle le déclencheur, parce qu'il y a toujours un déclencheur pour un roman. Et il y a aussi une origine. Le déclencheur, c'était une amie psychanalyste qui songe à arrêter son travail de psychanalyste parce que, voilà, parce qu'elle a un âge qui fait qu'elle songe à ça, et qui un jour m'a parlé de la difficulté qu'elle avait. A archivé toutes ces années où elle avait pris des notes et elle m'a parlé de ses agendas et elle m'a dit bah, tu vois euh, tous ces agendas je les ai regardés et je me suis dit alors ma vie c'était ça et ça m'a beaucoup frappé et et du coup les agendas apparaissent dans la patience des traces la patience des traces on est avec Simon qui est un psychanalyste qui a un certain âge et qui a compris qu'il allait falloir qu'il arrête mais pour des raisons qui lui sont encore inconscientes et au début du roman il y a une brisure il y a le fait que son bol du matin lui échappe des mains ce bol avait une histoire et il se retrouve avec le bol cassé et il sait qu'à partir de là tout va aller très vite comme ça arrive parfois dans nos vies. Donc on a cet homme qui est un homme en apparence très calme, joueur d'échecs, psychanalyste, etc., euh, qui en fait est un véritable volcan intérieur et qui a décidé d'aller vraiment écouter ce silence qui est le sien et voir ce qu'il y a dans ce silence. Et donc il part, il quitte la ville où il vit depuis toujours, et euh, il demande à un ami de lui trouver un lieu parce que lui n'est pas voyageur. Et cet ami, qui est un partenaire d'échecs, lui trouve un lieu qui corresponde à ce que lui a dit Simon, à ses désirs. Et ce lieu se trouve dans les îles Yaeyama, qui sont des îles tout à fait au sud du Japon. C'est-à-dire qu'on est dans ce qu'on pourrait appeler les Antilles du Japon une mer très chaude, tout à fait autre chose que ce qu'on attend du Japon. Et il va se retrouver dans une maison d'hôtes dans ces îles. Et là, il va faire la connaissance du couple âgé qui tient cette maison d'hôtes. Et avec eux, il va cheminer beaucoup. un rapport très fort. De toute façon, je pense que les, les gens qui ont déjà lu mes textes savent bien que mes textes sont orientés de la psychanalyse il ya le travail que moi même j'ai fait sur le divan avec claudie cachard qui était mon analyste et qui vont mes remerciements en mémoire de cette femme que j'ai trouvé remarquable donc moi j'ai fait un travail psychanalytique qui a été très important pour pour avancer dans ma liberté intérieure profonde pour me donner par exemple le droit de quitter l'enseignement et de n'être plus qu'à l'écriture ce que j'ai fait il y a 20 ans et et quand ce travail analytique a trouvé son accomplissement à un moment j'ai pensé à être psychanalyste c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup c'est étonnant j'ai pensé à la crète D'abord parce que c'est le lieu où je passe une partie de ma vie hein, aussi. Mais ça n'était pas ça. Je sentais que ça n'était pas ça. Il fallait un inconnu plus fort que ça. Ce qui m'a emmené vers le Japon sont deux choses. D'une part, les textiles, le textile ancien japonais euh, qui me passionne. Parce qu'il y a eu des tissages faits avec des, des fibres de bananier, enfin des choses extrêmement intelligentes et brodées. Enfin, il y a des merveilles dans les textiles anciens japonais. Moi, je suis amoureuse des tissus. Il y a aussi un documentaire que j'ai vu sur Arte qui s'appelait Au fil du monde. Et dans ce documentaire, on allait sur l'île d'Iriomote qui est une des îles Yaeyama, où se trouve une femme qui a maintenant 80 ans qui euh, tisse de façon traditionnelle et qui teint les tissus et c'est son mari qui va chercher les plantes dans la forêt primaire qui entoure leur lieu pour qu'elle puisse avoir euh, ce qu'il faut pour teindre et en fait ces tissus se retrouvent chez les plus grands couturiers et c'était tellement beau ce documentaire de l'avoir travaillé ça m'a transporté vraiment et ça j'ai rencontré ce documentaire alors que j'étais déjà en écriture ça c'est dans les choses étonnantes j'avais donné le prénom d'akiko à la femme qui tient la maison d'hôte et qui a une collection de textiles et je découvre que la celle qui tisse s'appelle akiko c'est très joli, et dans la série comme ça des coïncidences, j'en ai parlé à Françoise Nisson, chez qui j'étais à un moment à Arles, et elle me parle de ce documentaire. Et je lui dis, Mais je l'ai déjà vu, Françoise, et elle me dit, Tu sais qui est la réalisatrice? Je dis, Non, mais c'est très beau. Elle me dit, Eh bien, c'est la voisine, et on a dîné chez la voisine le soir même, donc elle a pu me parler en plus de sa rencontre avec cette femme qui est qui est vraiment qui vit complètement ailleurs quoi et ça a beaucoup après travaillé le, le roman j'étais très contente d'avoir choisi les ilia en fait je, je pars avec euh, il y avait ce déclencheur c'était les agendas et se dire que toute la vie d'un être humain est là dedans finalement qu'est ce que ça voulait dire quand elle m'a dit alors toute ma vie c'est ça ça veut dire que le psychanalyste finalement a passé pas seulement du temps de sa vie mais il a donné sa vie quelque part là donc ça ça m'est profondément resté en tête et au départ je voyais un psychanalyste qui se mettait comme ça en suspens de son travail et j'imaginais qu'il y avait trois cas non résolu qui venait le hanter ça c'était comme ça dans ma tête mais en écrivant il n'est plus resté qu'un seul cas qui est le cas de lucie f c'est l'initiale de son nom de famille qui est cette femme qui déménage tout le temps qui ne cesse de quitter les lieux qu'elle habite et euh, cette lucie f revient dans le roman nous, nous saurons ce qu'elle est devenue. Mais Simon, lui, ne le saura jamais. Or, elle l'a quitté de façon assez abrupte. C'est pour ça que ce cas lui reste profondément euh, en tête et en mémoire. Et en même temps que lui chemine, il y a le cas de Lucief qui s'éclaire autrement dans sa tête. En même temps que lui fait son propre cheminement voilà les choses elles s'écrivent comme ça c'est à dire que moi je ne sais pas c'est une aventure au même titre que vivre en est une que la psychanalyse en est une l'écriture pour moi est une aventure vraiment si je savais tout je n'écrirais pas ça serait ennuyeux ce que j'aime bien c'est sentir que je vais toucher des zones à l'intérieur de moi que je n'ai pas encore touchées et qui vont s'éclairer qui vont me bousculer aussi. Hein. Euh, on sort pas indemne d'une écriture. Et mais c'est ce qui m'intéresse.